Hello mes poupées, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouveau look Cette fois-ci ce sera un Get Ready With Me pour un mariage maghrébin, tunisien, algérien ou marocain Avec un magnifique bon plan pour les caftans marocains euh, Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo Donc, pour mon make-up... Euh, voilà, Aujourd'hui j'avais trop la flemme, ce jour-là j'avais trop la flemme de me maquiller, donc euh, il me fallait quelque chose pour me rafraîchir, donc j'ai utilisé euh, le, le spray fixateur de chez euh, Make Up Forever, ensuite j'ai rajouté un sérum euh, de chez euh, Chanel, puis euh, j'ai appliqué mon fond de teint, euh, cette fois-ci j'utilise le Make Up Forever euh, Ultra HD, je l'applique bien sûr avec mon beauty blender. Ensuite, je passe à l'anti-cerne car j'ai des cernes de malade ces derniers temps. Donc j'applique mon anti-cerne de chez MAC. Puis je viens le fixer avec euh, la poudre banana de chez ben MAC. Et puis après, je, je fixe le tout avec mon fond de teint Studio Fix de chez MAC que j'applique avec un gros pinceau. Ce pinceau est juste une tuerie. Ça vient de chez Makeup Forever. Pour mes sourcils, j'utilise une poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous me suivez dès le début ou si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous allez sûrement euh, reconnaître les mêmes produits que j'utilise quotidiennement presque. Ce bronzer, highlighter, Farajou, je l'adore, j'utilise pour faire le contouring de mon visage, Puis pour le, il vient de chez euh, Too Faced, puis pour euh, le contouring du nez ou un highlighter, euh, ces deux produits-là viennent de chez Benefit et c'est vraiment une tuerie, je les quitte plus. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty. Je vais jouer avec 3-4 couleurs pour avoir le rendu que je veux. Donc je viens appliquer cette couleur chair sur la totalité de ma paupière. Ensuite, je viens mettre cette couleur-là sur le creux de l'œil. Ensuite, je viens appliquer cette couleur là au niveau du creux de l'œil, mais j'y vais pas trop loin donc je monte pas trop euh, et j'essaie aussi euh, de faire voilà, le coin de l'œil extérieur avec cette couleur là avec cette couleur un peu euh, highlighter. Je viens l'appliquer sous les sourcils, histoire de nettoyer cette partie-là. Puis je reviens à la première couleur que j'ai utilisée pour le coin de l'œil, et je vais l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Je reviens à la couleur foncée. Que je viens d'appliquer sur le ras des cils inférieurs mais je descends pas autant que la couleur précédente. Et puis au final, je rajoute une petite touche de rose, un peu gold, doré, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une magnifique couleur qui donne un, un regard qui agrandit le, le, le regard. Franchement, c'est une très belle couleur et ça fait effet euh, grands yeux. Et au final, je viens d'appliquer euh, une petite touche d'eyeliner, voilà si vous êtes nul en eyeliner comme moi vous pouvez utiliser une carte de crédit par exemple pour bien tracer pour avoir un beau rendu celui-là vient de chez euh, The Body Shop et je l'adore et puis bien sûr pour un mariage il faut absolument mettre de, des fossiles ceux-là vient de chez Huda Beauty et c'est euh, les Bridgettes une petite touche de mascara, celui-là c'est une folie c'est incroyable comment euh, il donne un, un, un magnifique rendu il vient de chez Benefit et euh, ça s'appelle The Art Wheel ou un truc dans le genre franchement j'adore, j'utilise au quotidien il est trop trop trop bien et pour terminer, une touche de rouge à lèvres le rebelle de chez MAC c'est l'un de mes préférés de tous les temps j'adore cette couleur et le tour est joué. Donc pour mon hijab, j'ai mis un truc vraiment très très simple. Je l'ai attaché d'une façon très très simple avec un, euh, voilà, une petite épingle et j'ai laissé euh, tout le reste derrière. Euh, je trouve que ça fait super joli et puis ça cache pas euh, le caftan que je porte devant. Voilà mes poupées, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez jouer avec les couleurs comme vous voulez. J'espère que le make-up de cette fois-ci vous aura plu. Voici le look final. C'est un cafetan qui vient du site SK Textile Paris et c'est un super bon plan pour celles qui cherchent des cafetans pas très chers et pas très chargés. Euh, ils ont une belle palette de cafetans, de Calico aussi, de Constantinoise. Vous allez trouver votre bonheur, ça coûte pas cher. Euh, et puis livre de France, donc foncez les filles. Je vous mettrai dans la barre d'information un code promo qui pourra peut-être vous faire plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir très bientôt dans un autre look.